en USZT ou Bitcoin et par la suite vous montrer comment à partir de vos USDT vous pouvez obtenir votre Orange Money, virement Bancaire, Paypal et tout autre moyen de paiement désiré. Donc alors quand vous avez déjà euh, initié votre transfert, vous avez déjà transformé vos LIMO Coin en LMC Swap préalablement. Pour ceux là qui ne savent pas comment faire cette manipulation, regardez juste le lien qui va s'afficher au niveau de la vidéo là. Cliquez dessus pour voir la vidéo concernée et vous pourrez n'est-ce pas savoir comment vous allez transférer vos limo coins en LMC soit. Alors lorsque l'IBM va ouvrir les retraits, le solde Wallet Balance ici. C'est celui-là celui dont le retrait va euh, concerner. C'est-à-dire, vous, vous allez soit, soit choisir, choisir le mode de paiement par... Euh, alors, pour que nous soyons tous à la page, parlons avec euh, des images. Alors, vous allez choisir comme mode de retrait SMB Wallet. Voilà, vous allez choisir SMB Wallet BEP20. Lorsque vous allez choisir la méthode de retrait, lorsque le bouton retrait au niveau des finances va s'afficher. Voilà. Donc, moi, je fais cette vidéo pour vous montrer déjà. On va se dire, vous avez déjà vos LMC Schwab. Donc, voilà, c'est là-bas qu'on y va. Vous vous connectez dans votre compte LBank. Vous vous connectez dans votre compte LBank. Alors, on va se dire que vos LMC Schwab sont déjà dans LBank. Moi, j'ai des, des, des LMC, donc euh, le paramétrage ne sera pas très compliqué. Voilà. Euh, je vais rentrer mon code de vérification. Voilà. Alors, lorsque vous avez déjà vos LMC Swap, comment les swapper, comment les transformer ou les changer en USDT? Alors, vous venez dans Wallet. Hein, suivez euh, attentivement. Vous venez dans Wallet Spot. Alors, on a nos LMC Swap ici. voyez, voilà. Vos LMC Swap vont s'afficher comme ça dans LBank. Alors, vous sélectionnez simplement. Vous venez au niveau de Withdraw. Non, Withdraw ici, c'est lorsque vous voulez envoyer les LMC Swap à quelqu'un. Voilà, parce que certains m'ont demandé, Madame, est-ce que c'est possible de vous transférer directement les LMC Swap Que je vous dise d'abord l'avantage de transférer, de swapper en USDT il est important de swapper vos LMC en USDT pour la simple raison que l'USDT est un stable coin, c'est-à-dire n'est pas volatile, son prix du matin au soir n'aura pas changé, il équivaut à 1$, la même valeur, euh, anytime. Par contre, lorsque vous voulez vendre les LMC Swap, il peut s'avérer, parce qu'on ne va pas regarder dans le bon sens, on est d'accord que le LMC Swap a un peu chuté et est encore en train de chuter, alors, il peut s'avérer qu'au moment de transfert de LMC Swap, voilà, ça chute. Donc, c'est la personne à qui vous allez envoyer vos LMC Swap qui sera un peu perdant. S'il lui, après, il doit swapper. Alors qu'il alors que est préférable pour les deux parties que vous transformiez vos LMC Swap en USDT. Sauf si euh, la personne vous dit qu'il prend directement les LMC Swap comme moi, pour ceux-là qui vont passer par mon exchange, vous allez pouvoir changer directement les LMC Swap. Et parfois, on vous dira qu'on euh, prend directement l'USDT. Mais, voilà. Faisons donc la manipulation. Vous allez venir. Vous allez sélectionner euh, Trade. Vous allez venir dans Trade. Donc, euh, voilà. Vous cliquez sur Trade. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur Trade. Alors, la manipulation à faire ici, c'est de vendre les LMC Swap. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Je vais prendre un exemple. Vous voulez vendre les LMC Swap. Alors, le prix à la vente, il est de 5$. Donc, moi, j'ai déjà mes LMC Swap. Si, par exemple, je veux vendre 2 euh, LMC, voilà. Vous voyez que 2 LMC, regardez ici le montant en UST, l'équivalent, en fait. Toujours vérifier l'équivalent en UST. Donc, si, par exemple, je veux vendre 10 LMC... Ça me fera 54 dollars. Voilà. Donc, je vais faire le test. Et là, c'est la valeur actuelle. Price, ici. Vous voyez Price, UST. C'est la valeur du marché de l'UST. Vous avez la possibilité de vendre en dessous ou en plus que ça. Quand vous êtes au niveau des limites, vous pouvez décider de prendre au niveau de Market Price. Donc, euh, tout simplement, vous le laissez comme il est là. Et ensuite... Vous vendez mais moi si je veux vite vendre mon ordre je peux mettre même 5.5 ça dépend voilà donc ici c'est le montant c'est à dire vous voyez la lmc swap la quantité de lmc que vous voulez vendre c'est ça que vous renseignez ici et l'équivalent en dollars s'affichera tout en bas ensuite vous cliquez sur celle lmc swap et vous cliquez sur celle mc swap confirmer. Voilà, vous voyez, order place. Donc, mon ordre a été bien placé. Et maintenant, euh, au niveau de open trade, open order, vous pouvez voir l'historique de vos transactions. Voilà, vous pouvez voir l'historique de vos transactions, transaction history. Donc, vous pouvez le voir là, mais bon. Les ordres ouverts sont les ordres qui ne sont pas encore complètement remplis. Ça signifie quoi J'ai pris à 5... Euh, c'est combien 549 voilà, donc si ça monte, voilà, mon ordre sera rempli en fonction de l'évolution du marché ici. Mais après, quand ça sera euh, complet au niveau de Trading Statute, ça va normalement mettre 100%. Donc voilà, voilà comment vous feriez pour vendre vos LMT Swap. Maintenant, la deuxième méthode, je la montre directement. Vous pouvez simplement venir sélectionner Market. Market signifie vous vendez au prix du marché. D'accord Vous vendez au prix du marché et ça prend directement. Market, par exemple, ici, si je veux, je vais dire que je prends euh, euh, 3 LMC. Vous voyez Je vais mettre 3 M, je vais retirer 3 LMC et je vais cliquer sur sell. Voilà. Je clique sur sell, je confirme que je veux vendre 3 LMC selon le prix du marché. L'ordre est placé. Voilà, donc, vous voyez ici que la transaction est complète. Donc, lorsque vous voulez vendre instantanément, alors sélectionnez Market et ça vend automatiquement au prix du marché. Et vous voyez là, l'ordre est automatiquement complété. Donc, c'est un peu ça. Euh, c'est plus rapide, je vous le recommande si vous ne voulez pas trop attendre. Euh, que ça se renseigne comme ici. Vous voyez un peu, voilà. La, les deux façons de vendre vos LMC swap, c'est-à-dire de chopper de changer vos LMC en USDT. Et maintenant que vous avez les USDT, alors, si je vais actualiser cette page, je vais sélectionner USDT. Lorsque vous avez maintenant les USDT, vous avez la possibilité d'acheter n'importe quelle crypto-monnaie. OK N'importe quelle crypto-monnaie, vous êtes accessible en achat. Donc, vous voyez là, vous pourrez voir que mon solde en UST a augmenté. Donc, voilà. J'espère que la vidéo a été assez claire. Si vous avez d'autres préoccupations, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires euh, ou alors de me contacter via le numéro que je vais laisser en description de la vidéo pour tout complément d'information. Alors... N'hésitez surtout pas à liker, à partager à votre réseau, vos downlines, vos fioles, les fioles de vos fioles. Partagez pour que tout le monde puisse être apte à manipuler euh, les crypto-monnaies. Voilà, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao